L'intensité doit venir en étant à l'aise et pas en étant tendue. Malheureusement, la plupart des gens entendent le mot « intense » ou « être intense » comme « être tendu ». Mais ce n'est que lorsque l'intensité est présente, mais que vous êtes aussi à l'aise, que l'intensité peut vous être bénéfique. Autrement, avec de la tension, vous ne pouvez atteindre que certains objectifs limités. Si vous maintenez quelque chose en tension, bien sûr, ça va trouver son chemin, mais au cours du processus, c'est vous qui en subirez les conséquences. C'est donc extrêmement important que vous soyez intense et à l'aise. Cela veut simplement dire que, sans le savoir, vous avez commencé un processus spirituel. Vous n'avez besoin d'aucun autre enseignement si vous êtes intense et absolument à l'aise. Alors vous êtes sur la voie spirituelle, sans initiation. Et c'est une bonne façon d'être. No